On cherche à savoir aujourd'hui si ce que je vois, est-ce que c'est vrai ou non Est-ce que c'est la réalité ou non Par exemple sur cette image, est-ce que euh, les zigzags jaunes et verts, est-ce qu'ils tournent Bon, et de manière beaucoup plus prosaïque, ici, quand on a une voiture qui fait 1m30 de haut, si le poteau, je vois visuellement qu'il est euh, quatre fois plus grand, est-ce que pour trouver sa hauteur, je vais faire quatre fois 1m30 Eh ben oui Et l'arbre et je vois qu'il fait deux fois et demi le poteau pour trouver sa hauteur. Est-ce que je fais deux fois et demi le poteau Oui, parce que euh, les dimensions sont juste à côté les unes des autres. Contrairement à ici, où mon portail faisait deux mètres et le garage paraît juste un tout petit peu plus grand là, 3 cm de plus, mais il ne fait pas deux mètres et trois cm, parce que comme il est deux fois plus loin, comme il est deux fois plus loin, et ben il va faire être deux fois plus grand que mon poteau. Encore euh, euh, ce qu'on appelle une illusion d'optique. Est-ce que vous voyez les choses tourner là C'est possible, quand vous regardez un peu à droite, un peu en haut, il y a un truc bizarre quand même, non Là, quand vous regardez à gauche, vers la gauche, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous verriez un canard Mais si vous regardez vers la droite, est-ce que vous verriez un lapin Ici, vous voyez peut-être un perroquet. Mais si vous regardez ici, là, est-ce que ce ne serait pas le bras d'une femme Là, vous voyez peut-être la lune qui regarde vers le bas. Ou bien, peut-être en vous concentrant sur le noir, quelqu'un qui crie. Là, on a un joli paysage. Et le même en plus petit. Est-ce que vous ne voyez pas un vieillard là, par là Et on oublie ce qui est ici. Un peu de la même manière ici, on peut voir une jeune fille qui regarde par là. Ou bien, quand on se concentre par là-bas, vers le bas, une femme... Euh plus âgée Un peu dans le même genre là, une jeune fille qui regarde vers le haut, ou bien une vieille femme qui regarde vers le bas Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est la réalité Joli éléphant, est-ce que vous pouvez repérer les pattes 1 2 3 ah mais alors attends, celle-là, c'est une patte, mais comment ça marche là Est-ce que vous pourriez les colorier ces pattes-là Avant gauche, celle-ci ou celle-là Là, on a un escalier. Bon, ça descend, ça descend, ça descend. Ben, ça ne peut pas toujours descendre. y à un moment donné, euh, ça va ailleurs. Hein. Et ici, les gens montent. Hein, puis dans l'autre sens, ils descendent. Mais ils ne peuvent pas toujours descendre et rester au même endroit. C'est bizarre, non Si je vous demande de compter le nombre de points noirs sur cette figure. Ici... Vous voyez peut-être des vases, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en étant concentré sur le noir. Si vous êtes concentré sur le blanc, est-ce que vous verriez des visages De même ici, on voit une balustrade, c'est clair. C'est clair, mais si on se concentre plus sur le foncé, est-ce qu'on ne voit pas des bonhommes Et là, donc, on a le vase noir. Enfin, souvent, quand on regarde soit le noir, on voit un vase. Si on regarde le blanc, on voit des visages. Inversement, du blanc, du noir. Pareil, un vase des, des visages. Il peut se mettre aussi en couleur, je me concentre soit sur le blanc, je vois des visages, soit sur les couleurs. Je vois un vase. Là, très joli, deux, deux, deux personnages qui ont l'air assez contents. Bon, très bien, qui font de la musique, il y en a un en tout cas. Ah, mais là, si je regarde vers en bas, je vois un peu plus un vase et surtout euh, deux personnes qui se regardent. J'oublie celui qui joue de la musique. Sur des choses plus géométriques, là, regardez ces droites. Est-ce qu'elles sont courbes ou est-ce qu'elles sont euh, toutes droites Qu'est-ce que vous en pensez Là, est-ce que les deux droites noires, là, est-ce qu'elles sont parallèles ou est-ce qu'elles sont courbes même chose, ces deux, deux droites violettes, est-ce qu'elles sont courbes ou est-ce qu'elles sont euh, pile droite et parallèles entre elles Même problème ici. Là, les deux verticales, est-ce qu'elles sont courbes ou est-ce qu'elles sont parallèles Qu'est-ce qui fait que j'hésite Alors là, j'ai bon, l'impression, mieux l'impression qu'elles sont parallèles. Mais une autre question se pose. Est-ce que celle du haut est plus grande que celle du bas même chose ici, est-ce que celle du haut elle est plus grande que celle du bas Vous pouvez mettre en pause et mesurer si vous voulez. Là, est-ce que celle du haut est plus longue que celle du bas Regardez ce que voit votre cerveau, et puis après vous mettez en pause et vous mesurez avec une règle. Est-ce que c'est la même chose Ce que voit votre cerveau quand il regarde comme ça, et ce qu'il voit quand il mesure avec une règle Encore une histoire de dimension. Ce cercle-là, il est plus grand ou plus petit que ce cercle-là Vérifiez donc avec une règle. Le monsieur bleu, là, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que le rouge Ou est-ce que le rouge est plus grand que le bleu Qu'en pensez-vous Si je mets la vignette en plus petit, peut-être on se rend compte d'autres choses, on a une autre vision des choses. Même chose ici. Est-ce que les personnages ont des hauteurs différentes ou non et quand je mets la même vignette, mais en plus petit, est-ce qu'ils ont la même hauteur ou non Et quand je mesure avec une règle, qu'est-ce que je vois Revenons à nos problèmes de maths. Voilà, donc ma voiture qui fait 1 m de haut, le poteau qui fait donc 4 fois plus, et l'arbre qui fait 2 fois et demi de plus que le poteau. Alors que là, euh, le haut du garage, il est deux fois plus loin que le haut du portail, donc il va être deux fois plus grand. Et on était parti de là. Alors là, j'avais fait une, euh, donc une modélisation. Là, clairement, ici, euh, ce n'est pas juste quoi. Ce trait noir-là, il ne fait pas 2 mètres. Mais ça m'aide pour modéliser les choses. Et pour modéliser la propriété qui est si 48, c'est 8 fois plus grand que 6. Alors l'arbre, il est 8 fois plus grand que le poteau. Et cette propriété, elle va être vraie si je regarde vers la droite ou si je regarde vers la gauche. condition de bien voir le petit triangle et le grand. Et euh, ici, le côté bleu, il est 9 fois plus grand que 5. Donc cet autre côté bleu, il est 9 fois plus grand que 3. Ici, j'ai une autre configuration dans un autre sens. Certains s'y repèrent bien, d'autres non. En tout cas, il faut que vous arriviez à bien communiquer. Pour bien communiquer, je vous ai demandé de mettre le petit triangle en rouge et le grand en bleu, et de mettre les lettres, alors soit celles que vous voulez ce qui était le cas, soit celle qu'on vous donne. Alors ici, le 2, il est plus petit que le 6. Bon, ça va bien, mais des fois, ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, 7, c'est plus grand que 4. Mais sur ma figure, 7, il est petit par rapport à 4. Et eh bien, ça, il faut bloquer votre cerveau pour pas que ça vous gêne. À partir du moment où ça, on vous dit que ça fait 7, eh bien, ça fait 7, point barre. Et celui-là, il fait 4, c'est parce que c'est marqué, même si j'ai l'impression que c'est plus grand. Il faut vraiment bloquer son cerveau pour ne pas se dire « Mais ce pas possible !» Et bien euh, voilà, si dans une modélisation, si là c'est marqué 4, ça fait 4, point barre. Et du coup, le côté, grand côté bleu, il est 8 fois, ça fait 8 fois 4, 32 c'est 8 fois 4, donc l'autre côté bleu, il va faire 8 fois 7, 56. Ici, le côté bleu, il fait 5 fois le côté rouge, même s'il n'est pas marqué en rouge, du coup, le grand côté bleu, il va faire 5 fois le 2. Et vous voyez, ce qui montre bien que je m'en fiche, moi, d'une certaine manière, une fois que j'ai ma modélisation, je ne fais plus attention aux longueurs. Là, j'ai 7, et ici, j'ai 7 aussi. Et dans cette figure-là, j'ai 4, et là, dans l'autre figure, j'ai mis 2. Mais euh, voilà, et c'est pas, il a exactement la même dimension parce que j'ai fait un copier-coller de deux triangles. Donc, c'est pas ça qui m'importe quoi. Ma question est donc de m'aider avec euh, des figures, mais sans me tromper dans mon raisonnement. Alors, je pars sur un tout autre problème que mes histoires euh, d'arbres là. Et par exemple, j'ai euh, deux stylos, deux stylos identiques, hein, euh, même s'ils n'ont pas la même couleur, c'est euh, la même marque, donc ils sont identiques et. Euh, euh, la même forme, et voilà, ils font tous les deux, en fait, 15 cm. Ok, je peux mesurer 15 cm. Si ces deux stylos, je les fais se couper pile au milieu, si ces deux stylos, je les fais se couper pile au milieu, quelle est la, formule, quelle est la forme géométrique, je les mets là, ici, quelle est la forme géométrique que j'obtiens quand, quand je relis les sommaires et en fait, je vais vous demander plusieurs choses. Premièrement, si euh, j'ai donc un segment de 15 cm, comme ça, et je le fais se couper avec un autre segment de 15 cm, mais il le coupe euh, n'importe où. Par exemple, il le coupe ici. C'est-à-dire que donc vous tracez euh, votre segment de 15 cm. Alors là, il fait euh, pile 15 cm. Quoi. Donc je peux tracer mon segment de 15 cm. Là, quand j'ai pris des extrémités, c'était un petit peu plus. Si euh, voilà, j'essaie d'être le plus précis possible, je fais mon segment de 15 cm. Et donc ça, ça représente mon stylo bleu. Et je le fais couper avec un autre segment de 15 cm. Mais la première fois, il le coupe n'importe où. Donc un autre segment qui fait 15 cm. Première figure que vous construisez. Et puis après, vous reliez les sommets là. Quelle est, la, formule, quelle est le, la forme géométrique que vous obtenez Voilà, vous faites la figure et vous écrivez ce que vous obtenez. Euh, moi, je gomme. Vous, vous laisserez puisque vous écrivez et vous prendrez en photo. Vous m'enverrez ce que vous avez trouvé. Et deuxième figure, mon stylo, là, ce que je disais tout à l'heure au début. Mon stylo, j'ai marqué en rouge où, où est son milieu. Donc, j'ai son milieu. Si je mets... Le stylo rouge, ou je remets mon stylo bleu pour avoir de nouveau le milieu là. Si je le fais couper pile au milieu et que je trace la figure qui passe par les sommets là, qu'est-ce que j'obtiens Qu'est-ce que j'obtiens à votre avis si vous coupez, si vous faites se croiser deux stylos pile en leur milieu Quelle est la figure géométrique que vous obtenez Vous avez tracé un premier segment de 15 cm, vous avez repéré bien le milieu vous pouvez marquer là le codage et vous refaites un autre segment de 15 cm euh, 15 cm moi ça fait 7,5 d'un côté et 7,5 de l'autre euh, si vous n'avez pas de règle, tant pis vous faites par exemple avec deux euh, stylos euh, de la même dimension qui soit plus grand plus petit c'est pas gênant hein. vous les faites les deux et avec la même dimension et hop, donc j'ai dit, qu'est-ce que vous obtenez comme figure géométrique cette fois-ci On en est à la deuxième figure. Le début, c'était deux segments de 15 cm qui se coupent euh, n'importe comment. C'était mes deux stylos qui se coupaient n'importe comment. Qu'est-ce que j'obtiens autour Ensuite, deux segments de 15 cm qui se coupent en leur milieu. Je les ai fait se couper en leur milieu. Qu'est-ce que vous obtenez Encore une fois, vous faites la figure, vous joignez les sommets et vous me dites ce que vous obtenez. Et vous essayez de voir comment ça se fait que vous obtenez cette figure et ensuite, troisième figure que je vous demande de faire. J'ai de nouveau un segment de 15 cm qui correspond à mon stylo bleu. Mais ensuite, j'en ai un deuxième de 8 cm. Donc là, mon crayon de papier, je mesure, il fait voilà, il fait 8 cm. Je mets donc un autre stylo, un autre crayon. Je le fais couper là. Je le coupe donc premièrement n'importe où. Quelle est la figure géométrique que j'obtiens à votre avis, si vous ne savez pas son nom, ben vous essayez de trouver comment elle pourrait s'appeler cette figure. Si je représente ça, je dois donc tracer un segment de 15 cm. ok, Et puis un autre de 8 cm, j'ai dit qu'il le coupait n'importe où. Il peut le couper là-bas d'ailleurs. Il le coupe là-bas. Hop, 0 jusqu'à 8 vous rejoignez les sommets, qu'est-ce que vous obtenez comme figure Voilà, si vous connaissez pas le nom, encore une fois, vous, vous dites tiens, comment ça pourrait s'appeler ce truc-là Et dernière figure que je vous demande de construire, donc un segment de 15 cm encore et un segment de 8 cm et cette fois-ci qui se coupe en leur milieu. Tout ça, je vous, je vous demande de l'écrire à côté de chaque figure. Je vous demande d'écrire ces trucs-là. Donc, qui se coupent en leur milieu. Alors, ça veut dire qu'il faut déjà que je repère. Là, mon stylo bleu, il est là. Mon crayon, il est là. Euh, J'ai marqué ici son milieu. Donc, ça veut dire que son milieu, il est là. Alors, donc, regardez. Si je mets mon crayon comme ça, là, et je relis, donc, les sommets. Qu'est-ce que je vais obtenir comme figure essayez de voir donc déjà avec vos, vos crayons là et puis euh, une fois que vous avez vu avec les crayons vous êtes fait une idée ben vous le tracez si celui là il fait 8 cm je repère le milieu là la moitié de 15 cm c'est 7,5 et je dois faire un autre segment de 8 cm qui se coupe au milieu ben, ça veut dire qu'il se coupe à 4 je trace ça s'appelle les diagonales, ça, bon, vous le savez évidemment, mais si par hasard vous aviez oublié, je vous le redis. Je marque que c'est les milieux, ces deux côtés-là sont égaux, ces deux côtés-là sont égaux, ces deux moitiés diagonales. Donc, vous reliez les sommets et vous me dites quelle figure géométrique vous avez obtenue, à votre avis. Et pourquoi vous avez obtenu, obtenu ou non cette figure Et est-ce que c'est vrai ou non, finalement